Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale parce qu'aujourd'hui on va vous faire des DIY avec ma copine de Kidifun Fun et ouais. oh, Tu viens de dire mon prénom, et ouais. n'ont et ouais, en... jamais entendu, l'ont ouais, l'exclu quoi <rire> Bon un truc de dingue Donc aujourd'hui on s'est dit qu'on allait vous faire du back to school mais en mode Disney donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire 3 DIY sur cette chaîne avec 3 tutos pour faire des trucs en mode bureau, en mode rentrée et il y en a trois autres à découvrir sur la chaîne de Kidifun. Et je vous invite vraiment à aller y faire un tour et à vous abonner. Vous allez voir, ils sont vachement sympas. T'es prête Je suis prête. C'est parti. C'est parti. Pour ce premier tuto, on va faire des petits cahiers personnalisés. Donc pour ceci, il vous faut des cahiers. Hein vous l'aurez compris. Du scotch. Il nous faut également du protège cahier. Bon moi c'est pas du protège cahier mais on va pas le dire chute. Des petites étoiles, des petites paillettes, parce hein, ce que vous avez envie de mettre dans le protège cahier. C'est pas obligatoire, hein, c'est juste la Pixie Touch. C'est quand même très mignon les petites étoiles, j'aime beaucoup. Ça vu ça Et des petits feutres. Métallique. Ouais, qu'on peut trouver à Cultura, ouais. etc. Ceux-là, c'est les feutres de la marque Giotto et ils, se, ils sont très bien pour dessiner sur des différents supports comme du bois, euh, du plastique. Voilà, et comme ouais. ça, on a le choix des couleurs. Moi, je vais faire les lèvres. Du coup, tu vas montrer comment faut faire parce que c'est ton idée. et euh... bah Alors, la première étape est extrêmement simple. Il vous suffit de choisir une citation Disney et de la marquer en grand sur votre cahier. Donc, qu'est-ce que tu vas écrire toi Moi ouais, j'aimerais bien marquer euh, Once Upon a Time. Oh. Et moi je vais écrire Alpana Matata. Alpana Matata, Alpana Matata, Alpana Matata, ma Matata. Bah, du coup, euh, on est plutôt fier, non hein Ouais, ça donc, va. Donc, le résultat de cette première étape Ouais, vas-y. Voilà, donc ça c'est pour le mien. Et ça c'est pour le mien. Donc, j'ai essayé de faire un, un livre. Mais bon, je pense que ça fait la blague. Non mais c'est bien comme ça si Voilà, plaît, et puis vous pouvez prendre n'importe quelle citation, vous pouvez prendre n'importe quel Disney, faire ce que vous voulez franchement. La seconde étape, ça va être de prendre notre protège-cahier et donc de le mettre. Mais par contre, on ne va pas euh, rabattre la partie du haut pour pouvoir mettre les étoiles dedans en fait. D'accord. Je pense que si vous voulez cacher les bouts de scotch, Peut-être que la solution c'est mettre une feuille de papier colorée, peut-être en raccord avec la couleur du, du protège-cahier ou, ou même une feuille blanche. Ouais, Ou même coup, une illustration Disney. Disney. Voilà, encore, encore mieux. mieux. Et voilà, une petite dose de poussière de fée dans l'affaire de classe. Voilà. Ce premier tuto est terminé, on va donc passer à un prochain. C'est parti Ouais, c'est parti. parti pour un tout nouveau tuto, un tuto que j'avais hâte, hâte, hâte de faire et tu peux en témoigner. Vraiment très hâte, elle m'en a parlé pendant des jours et je crois même qu'elle voulait le faire hors caméra tellement elle pouvait pas attendre. On va donc réaliser un pot à crayon sur le thème des aliens de Toy Story et c'est trop cool. Et ça c'est vraiment cool, ouais. Alors, pour ça, on a besoin de pinceaux type mousse, oui pour ne pas avoir de traces sur le pot. Et avec un pinceau mousse, ça permet de tapoter la peinture pour obtenir un fini plus homogène et plus uniforme. Et vous pouvez trouver ça dans tous les magasins de création. Mmh. On a également de la peinture acrylique bleue pour faire le bas des aliens, vous l'aurez reconnu. Un pot de fleurs que j'ai galéré à trouver et que j'ai acheté chez Uma et qui est en bambou, mais vous pouvez prendre n'importe quel pot. S'il est trop foncé, vous pouvez rajouter une sous-couche blanche. Oui, pour que les couleurs ressortent bien. Voilà, mais Là, nous, a pas va rester de bleu. On a également des petits yeux, des gros yeux. Voilà, donc de pour des... les aliens, il nous en faut trois. De la colle chaude. Et de la feutrine verte. Mais vert alien quoi. Bien peps. Donc la première étape, ça va être de mettre de la peinture ici pour pouvoir ensuite l'étaler sur votre peau. T'as mis le doigt dedans <rire> Pixie, On a dit ah, Plus de bêtises Pixie a fait beaucoup de bêtises. Bah, Pixie elle a mis le doigt dedans. <rire> Il mon doigt <rire> coup je l'ai bien peint En plus de peindre ses doigts, Pixie peint les doigts des autres Une fois que la peinture de votre peau est sèche, on va s'occuper de la feutrine. On va donc découper une bande à deux bandes, là on va être obligé de faire deux bandes de la même taille parce que bah, ça suffit pas en termes de tour. On met un petit peu plus de hauteur pour que ça recouvre bien le pot et qu'il n'y ait pas de jour. Parce que comme vous pouvez le voir, là, euh, le haut est pas terrible, donc on va essayer de camoufler ça comme on peut. Donc, on prend notre règle et on va quand même dessiner la petite antenne pour la poitrine. Donc, après avoir tracé nos deux bandes avec la petite, euh, la petite antenne, on va découper. Et ensuite, on va coller. L'ultime étape, la euh, plus kiffante, <rire> c'est de mettre les yeux. <rire> Donc bien évidemment, vous les mettez devant l'antenne, hein, c'est mieux. Oh. Ça vaut le coup de faire une deuxième sous-couche pour vraiment que ce soit parfait, qu'il n'y ait aucune trace de blanc. Et également... Ouais, ouais, un résultat impeccable. Exactement. Et de vernir le, le bas également pour que ça se conserve un petit peu mieux. Et si, comme moi, vous avez envie de vous en servir en peau de fleurs, je pense que c'est une bonne idée avec la peinture acrylique de pouvoir le vernir pour le protéger. Oui, c'est enfin, même essentiel, je pense. <rire> voilà, voilà. Bon, maintenant, je vous propose de passer au tout dernier tuto. On va vous faire un tuto assez grand puisque nous allons customiser ceci. Un cadre, nous allons faire un mémo et que nous allons customiser également avec des pochoirs. Ça va vous permettre de mettre vos photos, vos rendez-vous pour l'école, vos devoirs à rendre, etc. Donc, pour ceci, on va avoir besoin de ficelles, d'un énorme cadre, vous pouvez prendre aussi plus petit, hein. d'un pistolet à colle, encore et encore, d'épingles qui viennent de chez Cultura. On a fabriqué nous-mêmes des pochoirs et pour ça, c'est très très simple. Il vous suffit de choisir un dessin et de le découper. Dans du carton. Et il faut surtout laisser un petit peu d'espace entre le dessin et le, et, le et le carton, en fait le rebord, parce que sinon quand vous allez peindre, et ben, ça va dépasser et c'est un peu gênant et c'est pas très facile à appliquer du coup. <rire> On va aussi avoir besoin de ce type de pinceau, de peinture de votre choix et de ciseaux donc la première étape ça va être de prendre notre ficelle et de découper des bouts qui vont remplir d'un bout à l'autre du cadre. Après ça on va retourner le cadre puisque c'est à l'arrière que nous avons fixé notre cordelette ok j'ai pas peint l'arrière hein, ce qui explique que ça ne soit pas sera rien mais c'est pas grave on ne le verra pas si jamais vous voulez quelque chose de très basique pas Disney tout ça, le tuto est déjà terminé il vous suffit de mettre vos épingles comme ceci et d'y mettre ce que vous voulez dessus. Nous on va quand même ajouter une petite touche Disney en customisant le bord du cadre avec nos petits pochoirs. Donc avec nos pochoirs et nos petits pinceaux mousse qu'on a aussi utilisé sur le précédent tuto nous mettons notre petit pochoir comme ceci. On plonge ça dans le petit pot. La côté est légère mais faut pas en mettre trop. <rire> tu le dis après mmh. Je te regarde de faire ma fou. C'est bon Je crois c'est absolument pas joli Si En fait on refera le contour pour que ce soit bien joli D'accord D'accord Ici est toujours très allongeante D'accord on va pas aller chercher plus loin parce que vu à quoi ça ressemble. En fait c'est parce qu'il faut pas mettre trop de peinture. Il faut surtout pas mettre trop de peinture sur votre pinceau quand vous faites un pochoir, sinon ça bave. Maintenant qu'on a fait tout ce qui est pochoir, on va maintenant surligner avec les feutres colorés qu'on avait utilisées sur le tout premier tuto pour nos cahiers. franchement le, le rendu est vraiment cool c'est très sympa surtout qu'on peut vraiment le customiser comme on veut en fait. Exactement, moi j'ai mis des cartes postales Art of Ariel que j'avais depuis très longtemps mais bien évidemment vous pouvez mettre vos mémos, vos notes vos post-it, enfin tout ce qui vous fait plaisir. Voilà ma Pixie Army c'est tout pour cette vidéo spéciale où on fait des DIY back to school, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre tuto préféré en commentaire parmi les petits cahiers à étoiles le pot à crayons des aliens et d'ailleurs vous pouvez également voir ce tuto pour faire des crayons Mickey sur la chaîne de Kidifun. ou le pêle-mêle que vous avez juste ici N'hésitez pas également à nous mettre un maximum de pouces en l'air si cette vidéo vous a plu <rire> pour qu'on vous refasse des DIY sur le thème de Disney. Ça nous ferait très plaisir de rebosser ensemble. On s'est beaucoup amusé à faire. ce ouais, franchement, c'était top. C'était très, très top. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater de mes vidéos. Ça fait toujours plaisir. Mm. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Salut, salut Bisous, bisous, bisous Bisous, bisous, bisous Ça tourne On est prêt, Le clap <rire> Pourquoi tu fais un tuto pour que les gens fassent pareil mais... Ah vaut mieux que ça réussisse quand même. Bah ouais. surtout que généralement dans mes tutos je les vraiment pour le printemps en caméra. Donc très souvent ça devient n'importe quoi. Genre tu vois une fois. Si tu me fais une recette de gâteau. <rire> Et en fait les gâteaux sont sortis mais genre tout durs. <rire> mais ça se voyait pas sur la caméra. Du coup j'ai bien dit. <rire> mais ils étaient arrangables. Tu leur as dit que c'était un machin Non. Non, non moi vous savez. La que... <rire> bah punaise, c'est ce qu'on appelle de l'efficacité, ça. Efficace, et pas cher. C'est la mafie que je préfère. Pardon. Ça, c'était pourri. Des... <rire> ça va, ça va <rire> On a un petit chat qui nous regarde quand on a des ficelles. Attention, euh, elle va... Che... Non, mais... Ouais, elle mais... va sauter sur la oui. table. <rire> <bien>. <rire> ça... <rire> Pourquoi elle a la douleur un en hein entre bah Mets ton doigt dedans Elle a mis le doigt dedans <rire> Et elle sait, je fait très très mal <rire> Encore Surtout, je ne comprends pas de mes erreurs, tu vois